Hello, hello mes chers amis, bienvenue pour les tirages de la deuxième partie du mois de janvier 2022. Ce sera pour le signe des lions aujourd'hui, bienvenue à vous les lions, ascendant lion et lune en lion, ce sera votre tirage. Le, le tirage est donc pour la deuxième partie du 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en général On va regarder avec plusieurs oracles. Euh, vous pouvez prendre ce qui résonne en vous si c'est dans une partie d'un oracle ou un autre ou généralement ça se parle entre, euh, entre eux hein. les tirages se parlent entre eux donc c'est une bonne chose n'hésitez pas de vous abonner au guidance de Shiva bienvenue donc si vous appréciez les tirages vous vous abonnez si vous le voulez vous cliquez la petite cloche aussi en haut à droite pour avoir les notifications de, des vidéos que je sors de la semaine, du week-end, du sentimental j'ai fait un tirage sur les oracles euh, sur les runes Dernièrement, vous pouvez aussi aller voir. Voilà, et si vous désirez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds dans les 2-3 jours vous avez votre guidance. Les lions aujourd'hui, on va regarder pour commencer quel est le message ici du petit oracle de la création qui est très pertinent parce qu'il a un message souvent qui donne le ton à cette période. Alors on va regarder tout de suite pour les lions. Lyon pour la période du 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce que l'on a comme message pour les Lyon 15 au 31 janvier 2022 Ok, la a c'est ça que j'aime bien. Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'en au présent, vis-moi pleinement. Donc, vive le moment présent, s'émerveiller des choses. Ça me dit un peu de ne pas être désabusé, comme si on connaissait déjà tout. Il faut retrouver un regard neuf, vivre ce que l'on vit, vivre le moment présent pleinement. Allez, mon Bouddha, mets-toi bien droit. <rire> voilà pour la trame principale, de retrouver une joie de vivre aussi peut-être pour certains lions. Hein? Sortir d'un certain sérieux, s'émerveiller des, des choses, vivre les choses au jour le jour. On va commencer avec l'oracle ici de Gaïa. Donc pour les lions, du 15 au 31 janvier 2022. Pour les lions, 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022. Pour les lions, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. 15 au 31 janvier 2022. 2022 pour les liens. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici de Gaïa Alors, on va voir tout ça ensemble. Après, je vais utiliser l'oracle des chakras, le Chosen, la triade, l'oracle du sixième sens. Il y a le tirage sentimental aussi qui est joint à ce tirage. Donc, à la fin, restez bien jusqu'à la fin et un conseil des, aides, des maîtres ascensionnés. Alors, on a Gaïa, justement. Vous avez Gaïa qui est là. Je vais vous les tourner. Hein. Nourriture, besoin d'être nourri. Ça irait assez avec cette carte. Invocation, cérémonie. Hum, chaman. Pas mal de choses spirituelles. Être vigilant et retrouver cette innocence. Oui, ben alors, ce que je ressens ici, je dirais qu'il vous faudra... Pas avoir une certaine guérison, mais peut-être être vigilant de ne pas devenir rigide comme un roc. Hein. Stone people, ben c'est ça. Euh, D'être dans le passé, de rester sur des choses figées, de rester sur euh, nos acquis. Peut-être revoir ceci, les, les lions, avec une certaine sagesse. Le chaman, c'est le guérisseur, l'ancien guérisseur de sagesse. Donc, c'est un petit travail peut-être à faire sur vous-même pour sortir en ce mois de janvier, d'une certaine, oui, certaine rigidité. C'est ce que je ressens avec vraiment le rocher. Où on s'accroche à un passé, où on pense au passé, où on pense au futur et on n'est pas assis dans le moment présent. Donc, Il y a une petite chose à guérir par rapport à ça ou à prendre conscience ou aller voir quelqu'un. Ou même, ici on nous dit d'invoquer, faire, faire des rituels peut-être pour... Euh, pour des libérations, je sens des libérations du passé nécessaire ici pour vous, avec l'invocation, donc on fait une prière, euh, on est sur sa table avec ses cartes, avec son encens, etc., ses bougies. Faire euh, un petit travail, je vous dis, de prise de conscience, ou de purification, ou de lâcher le passé. Parce qu'on voit vraiment avec ces deux cartes, vous avez besoin d'être nourri de quelque chose de nouveau, d'être dans l'émerveillement d'être dans cette innocence, dans un renouveau, le moment présent c'est ça, c'est vivre euh, l'émerveillement qui est bien sur cette carte, le regard des anges qu'il a sur vous, comme quand on est enfant, vous voyez, ce, bel, euh, ce beau printemps, ce nouveau départ, ce moment présent, sans se prendre la tête, sans être rigide, et besoin d'être nourri, ici, la terre, là, on voit Gaïa qui souffle, en fait, c'est une personne ici, vous voyez le visage La terre Gaïa vous envoie aussi peut-être des nouvelles choses à découvrir, des, de la nourriture, on va dire peut-être spirituelle, de connaissances, de nouvelles choses que vous auriez besoin. Chers amis lions, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous débloquer d'un passé peut-être qui vous auquel vous vous accrochez pour avancer ou en tout cas vivre dans le moment présent. C'est très important retrouver cette innocence, cette fraîcheur et vous nourrir de choses nouvelles, d'apprentissage, de, de nature. D'accord Voilà ce qu'on a pour le premier oracle. On va regarder maintenant avec l'oracle des chakras ou l'oracle du chemin pavé d'or. Comme je dis, on, fait, on est en chemin et à chaque arrêt, on a un diamant. Quelque chose à apprendre pour notre évolution. Donc, les lions, 15 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qui arrive pour vous Lions, 15 au 31 janvier 2022. Lions, 15 au 31 janvier 2022. Lions, 15, 15 au 31 janvier 2022. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message ici sur votre chemin de vie pour ce, cette période du, de, de janvier. Vous voyez ça extensible, hein, maintenant, à maintenant jusqu'à début février à peu près. Donc les lions hein, au 31 janvier 2022 Alors on va voir les cartes que j'ai pour vous ici. J'aime beaucoup ces cartes. Je ne savais même pas le nom de, de, de cet oracle. L'oracle des chakras, on voit bien les différentes couleurs. Hein. C'est vrai que quand on visualise les chakras, on commence par le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Eh bien, c'est bien juste. Alors, on nous dit état de victime, impatience, joie, prière, confusion. Mm. La prière ici me fait penser à ce que j'avais eu tout à l'heure, la cérémonie. C'est aussi le côté spirituel. Invoquer les anges, les guides pour vous aider. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a comme un sentiment d'être bloqué, d'être victime. De, ou certains liens où vous vous sentez, je ne sais pas, attaqué. Mm, le gland... C'est une drôle d'image, il dit mince, je vais me faire manger hein, par l'écureuil ou par le dragon. Donc je ne peux rien faire, il lève les bras. Euh, comme si vous pouviez, vous vous sentez dans un blocage, comme si vous ne pouviez pas avancer dans, une, dans un brouillard. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, et on vous conseille de vivre le moment présent. Vous hein, vous rappelez cette carte de l'innocence donc, on nous dit un peu la même chose. Vous avez certainement, Lilian, et c'est de voir actuellement comment vous vous sentez. Vous êtes comme dans un état de confusion. Vous êtes peut-être en train de passer, penser au passé. Qu'est-ce qu'il y a eu euh, C'est flou. Vous êtes dans un brouillard. Comment je vais aller dans le futur euh, Qu'est-ce que je vais faire C'est vraiment pas clair. Vous êtes hein, dans un état pas très clair en ce moment. Vous vous sentez peut-être victime de situations extérieures, de personnes euh, un peu le vilain petit canard il n'y a rien qui va comme j'aimerais peut-être pour certains et vous êtes impatient, on nous dit, d'atteindre un but, donc vous n'êtes pas dans le présent mais dans le futur, donc vous pensez peut-être à un changement, vous pensez au futur, vous pensez à une amélioration à quelque chose qui va arriver et pour ça on nous dit, il vous faudra effectivement on vous conseille de vous poser, de faire appel à vos guides, de prier, de demander, de rester dans le moment présent, de pouvoir... Euh... La prière ici, c'est assez marrant, c'est le, le citron là, <rire> mais on voit bien sur la carte, elle est séparée en deux. On a le gris du passé, la maison, le building, la vie, la cité, la grisaille, et à nouveau, cette envie de vivre quelque chose de plus léger la verdure, le printemps le re... vous avez envie d'un renouveau d'un renouveau donc vous vivez peut-être dans le passé à nouveau dans la confusion, vous vivez euh, voilà je suis un peu victime euh, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive vous êtes impatient vous avez vraiment envie d'atteindre un objectif et pour cela je vous l'ai dit, il est important de faire soit des invocations des prières, des cérémonies pour vous pour demander de l'aide à vos guides et vous replacer dans le moment présent afin de retrouver la joie vous voyez le chakra du plexus solaire en plus ces cartes jaunes euh, retrouver votre rayonnement vous êtes un signe solaire comme si vous l'aviez un peu dans la brume mais vous allez le retrouver hein. vous allez retrouver vous avez besoin de retrouver un, éver, un émerveillement ou bien vous êtes lassé de quelque chose vous avez je ressens vraiment un besoin de renouvellement, retrouver cette innocence, cette joie. Hein, vraiment, on le ressent bien au sein du tirage. Donc, on avance et ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais garder cette carte-là parce qu'elle est très, très, très importante. Donc, faites des petites prières ou demandez de l'aide au guide pour revenir maintenant et vivre chaque chose au jour le jour. Essayez de ne pas partir dans des choses qu'on ne sait pas plus tard ou dans le passé. Et on va regarder justement le Chosen, qu'est-ce qu'il va nous dire, que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder cette carte qui se retourne. Les lions. Alors, lions 15 au 31 janvier 2022. Enfin, 15 au 31 janvier 2022. Ok le 15 au 31 janvier 2022. Où vous pouvez vous sentir, ah oui, la, la victime, euh, il y a des gens peut-être qui vous culpabilisent, qui vous pointent du doigt. Un équilibre à re retrouver, être à l'écoute de votre intuition, des messages, vraiment se connecter à la prière, à la spiritualité, au message des guides, des anges... Se recentrer sur soi pour sortir de cet état un peu de déprime. Vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors, on me dit, donc retrouver l'équilibre, hein, aussi la participation. Pour moi, c'est retrouver l'équilibre ici des éléments, retrouver les quatre éléments, terre, air, eau, feu, qui participent à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de retrouver votre unicité l'unicité, de revenir au moment présent, vivre les choses maintenant. On vous conseille bien, cette période de janvier, de ne pas vous exposer, euh, de ne pas vous... Euh, vous... vous... transporter euh, dans le futur, ou de ne pas euh, ressasser le passé, parce qu'on voit encore une fois ici, avec la première carte qui, qui s'est tournée toute seule, tout de suite, qu'il y a comme un petit état un peu... Euh, actuel, de flou. Je ne sais pas trop où je vais, qu'est-ce qui se passe. Vous vous sentez peut-être, oui, par certains, jalousé, attaqué, critiqué, ou vous êtes, vous vous sentez victime, peut-être inconsciemment, mais on retrouve, et on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vous connecter à la prière, de recevoir les messages pour vous remettre dans le moment présent. Ici, c'est ouvrir votre fleur, c'est une femme en fait ici, hein. Vous voyez, la femme qui lève les bras, euh, le lotus qui s'ouvre, recevoir les messages divins, se reconnecter, s'aligner. Il y a besoin de se réaligner, de se retrouver, d'aller avec, avec le courant, donc avec le moment présent. Hein. C'est vivre ce qui se passe au jour le jour. Mais on nous dit bien que ça va changer. Vous allez, grâce à cette roue, hein, arriver à... Euh, vous libérez ben aussi si vous regardez ce tirage, ça va vous aider pour euh, ben justement ce qu'on vous dit. Recentrez-vous, retrouvez-vous au moment présent, ne vous faites pas trop de soucis mentaux. Hein. Ou c'est les difficultés du passé qui vous affectent aujourd'hui encore, auxquelles vous pensez beaucoup. Et... Euh, oui, il y a un manque de centrage, on conseille de, de, de vous retrouver, de vous aligner. Donc, euh, moi, je verrai assez la méditation, elle risque de sortir dans la triade. Et euh, re, retrouver l'équilibre, ça c'est une carte, aller avec le courant. C'est vraiment, je suis dans le moment présent, je lâche prise, je lâche le contrôle, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y aura dans le futur, ni ce qu'il y a eu dans le passé. En tout cas, cette période de janvier, laissez faire les choses. Suivez le courant. Ce sera un peu le titre aussi de la, de la, de, du, du tirage. Parce que c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Et on voit que ça va vous amener après au changement que vous attendiez peut-être avec impatience. La roue de la vie qui tourne. Il y a des choses qui vont se faire peut-être par elles-mêmes. Des choses qui vont arriver vers vous. Donc on va Continuez juste dans le dos de deck ici. Hein, ah ouais. c'est bien. vous domptez. Il faut il faut dompter. Il y a une certaine colère, une certaine... Euh... A... Pour une renaissance, là, vous êtes de nouveau dans le brouillard, en bas. Pour cette renaissance, cette colère, ou ce... un certain mal-être, peut-être, dompter cette colère. Hein. Comme le... le jeune homme, il joue de la flûte pour dompter le serpent. Il faut dompter le lion, là. Il faut... Vous recentrer. Je ne peux pas dire autre chose. C'était ça le dos de deck. C'est exactement ce que j'ai envie de dire. <rire> D'accord On va voir avec la triade. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Hein, si ça, ça résonne en vous. Donc la triade maintenant. Que j'aime beaucoup aussi. Les lions. Quel message pour le 15 au 31 janvier 2022 Le 15 au 31 janvier 2022 Lyon 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les lions oh, la coupe. Comme une notion de trop de sérieux. De trop vouloir planifier. Bah oui, regardez ça. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas comme ça que ça va, va vous permettre d'avancer. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez. Vous voulez prévoir, contrôler. Et vous êtes effectivement dans un moment d'isolement. On l'a vu. Là, ça ne triche pas. Hein, ça ne trompe pas les cartes. On nous dit que ce n'est pas, pas ce qu'il vous faut faire. Il vous faut laisser faire l'univers. Hein, et c'est lui qui va vous montrer la nouvelle voie à prendre. Il faut vraiment lâcher prise le, du mental. Hein. Ce n'est pas le bon chemin. là. Ça vous met en déprime. Ça vous met dans le flou. On l'a vu dans les trois tirages. Très juste la, la coupe. Hein. Juste non, je vais juste fermer. Non, tu fermes la fenêtre ah, mon petit chat <rire> alors 15 au 31 janvier pour les lions Là, je pense que ça permettra aux choses à arriver vers vous sinon ça va bloquer la tentation c'est le contrôle c'est vouloir faire comme on veut gérer les choses aller vers des facilités c'est pas la bonne idée c'est la pomme c'est le mauvais côté des choses euh... Moi, je vous recommande pas d'aller dans cette direction. C'est ce qu'on nous dit. Ben, oui, et le mensonge. Vous êtes en porte-à-faux avec vous-même et avec autrui. Il y a, de là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça montre une image de vous. Ben, je sais pas, on nous dit quand même ici que tu es dans l'erreur, hein, sans jugement. Parce que tu ne te laisses pas aller. Tu te laisses entraîner dans des choses peut-être pas très positives ou valeureuses en étant dans le mensonge, en portant un masque. Tu Peut-être tu veux voir ou tu veux montrer aux gens certaines choses qu veulent, que tu penses faire dans le futur. Ou tu ressasses un passé ou que tu revis, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment te laisser porter par le flux de la vie. Il faut écouter l'intuition. Il faut recevoir les messages de l'univers. On a quand même eu trois cartes de prière, d'invocation. Là, c'est la femme, l'innocence, la douceur. Retrouvez ce côté-là. Ça, c'est le contrôle du lion. Vous me direz si ça vous parle. Écoutez, c'est incroyable. carte de la prière, je viens de vous le dire. On vous dit vraiment là qu'il vous faut vous reconnecter. Il y a une déconnexion, vous êtes trop dans l'ego. Être dans l'ego, c'est détacher du spirituel, détacher de la vie, du courant, du flux. Vous voulez contrôler, vous me portez un masque, je suis désolée, mais on vous le dit. Je viens de vous dire avec cette carte, soyez dans la prière, elle est sortie deux fois, vous voyez elle, comme elle est, elle, elle sort après. Et ça, c'est toujours hallucinant dans les tirages. J'adore. Euh, pour moi, la fusion, me dit, c'est aussi pour vous retrouver. La fusion, c'est vous, c'est à nouveau cet alignement pour être unis. Il y a comme, ouais, je dirais, une, une cassure. Ah, ça, ça, c'est assez incroyable. C'est pour ça que j'aime bien la triade et le dos de deck. Ben, Voilà. Vous devez passer encore par là, début janvier, ou en tout cas en prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer comme avant dans des apparences, dans des projections, dans un passé qu'on veut contrôler, de mentir, de faux... Il y a quelque chose comme ça, on peut pas. Vous, avez, vous devez apprendre. Il y a quelque chose de spirituel à apprendre. Hein. Et moi, pour moi, la fusion, c'est relier tous les aspects de vous par la prière, la demande des guides, l'invocation, afin de vous recentrer vous relier, de vous réunir différentes parties de vous comme si elles étaient séparées il y en a une qui est dans le passé, une qui est dans le futur vous voyez ou ça peut correspondre vous avec autrui et l'image que vous donnez dans les relations euh, de couple, relations de travail, relations de famille etc. dans les relations en fait, l'union, dans les liens que vous avez avec autrui Peut-être là, on va voir un domaine qui, qui peut ressortir. Mais c'est vraiment euh, très très fort. Je parle de prière, elle sort juste à côté quand même. Je parlais de choses euh, où on est dans le flou. Et c'est très très correspondant, là, tous les tirages. J'apprécie. Je, je, je, Lyon, du 15 au 31 janvier 2022. Ce premier mois... Il vous faudra, pof, prendre des décisions, trancher avec ce passé ou ce futur. Ouais, retrouver l'innocence, la jeunesse, l'émerveillement. Vivre le moment présent. Vivre ce que vous vivez actuellement sans vous prendre la tête, sans contrôler. Laissez-vous aller au flux de la vie. Hein. Lyon du 15 au 31 janvier 2022. Parce que ça crée des disputes, hein. ça peut créer des conflits avec les gens autour de vous. Bah, C'est normal, si on sent une erreur, si on sent chez vous qu'il y a de la fausseté. Euh. Voilà, retrouvez l'innocence, retrouvez l'amour de soi. C'est vraiment, vraiment très, très conseillé, sinon ça ne vous rend pas bien. Et là, on l'a vu, pour hein. deux, deux decks, sinon ça va vous mener à l'échec. C'est une attitude, ici les lions, qui est chez vous à changer, en général, dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'on voit hein, l'union, c'est soit vous devez vous réunir, tous les, tous les êtres de votre être, pour être bien aligné, et vivre ce moment présent, ou l'union, c'est la relation à autrui qui va être faussée, qui va venir, mener à l'échec. Euh, ouais il y a une erreur, il y a quelque chose à revoir, chers amis. <rire> lyon suivez le courant. Retrouvez cette innocence, une joie de vivre, une positivité. Ça crée vraiment les conflits, des cassures. Attention à ça, pour ce mois, ça vous mène à, à, à ça. Et on nous dit, ah, regarde. Il hein. y a besoin d'un changement. Oui. Sinon, il ben, y a une question d'amour de soi aussi que je ressens ici. Euh, je, je pense que le changement va se faire. Parce qu'on avait vu quand même avec la carte, les cartes du début, vous allez retrouver la joie. Il y a des cartes bien sûr d'espoir. Hein. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut par rapport à ce tirage. Donc, on va continuer maintenant le sentimental. Bon, j'aurais pu les laisser. Hein. Ça, vous, ça peut vous rendre pas très très bien. Cette situation de conflit. Vous voyez, même la femme, vous devez trancher. Le procès, ça peut aussi parler qu'il y a une procédure en cours pour certains lions. Il y a la justice qui peut intervenir dans votre vie actuellement, qui peut être présente des problèmes avec la justice, des problèmes qui vous remettent dans le passé, qui vous permettent pas de penser au futur, vous avez quelque chose avec l'administration, vous n'êtes pas clair avec les papiers ou quelque chose comme ça, c'est aussi ça. Hein Et on nous dit qu'il y a des conflits, il y a des portes à faux, ça vous met en colère, il faut retrouver une certaine jeunesse, donc euh, vive le moment présent, retrouver l'amour de soi, parce que ça vous, ça pourrait vous mettre euh, pas très bien moralement, on a vu un état d'esprit un peu euh, de déprime. Bon. Vous me direz, est-ce qu'il y a une histoire de jugement Est-ce qu'il y a quelque chose de la justice, de l'administration qui vous pèse C'est possible. Bon, j'ai enlevé les cartes, c'est pas grave. On va regarder pour le sentimental, avec le petit oracle ici. Pour les lions, pour l'amour. Hein. Lion, amour. Pour le, la période du 15 au 31 janvier 2022. janvier 2022 pour les lions j'ai la passion qui est sortie je vais la garder passion amour passionné amour brûlant désir alors lion pour l'amour 15 au 31 janvier 2022 oh, les changements on voit qu'il y a ici, pour certains, déjà un couple établi qui est passionnel. Il y a une passion qui peut être présente. Vous, avez, vous vivez un couple, une relation passionnelle qui est heureuse, on, a, on, on est bien, il y a la joie, il y a le bonheur. On est passionné. On voit qu'il y a une évolution sentimentale qui va vers quelque chose de bien. Vous avez les papillons dans le ventre. Et ce bonheur, on nous dit juste, il faut faire attention parce qu'elle peut attirer la jalousie. C'est souvent le cas. Bon, Peut-être pas trop se montrer, ou c'est pas important, mais ça pourrait attirer la jalousie de certaines personnes. On voit ici, attention, prudence. Ah, la petite, elle, elle a toujours envie de venir vers moi maintenant. Et puis, dans, le, euh, dans le, la dernière carte... Pour l'amour, on nous dit de vous battre pour votre relation s'il y a euh, peut-être des interventions extérieures euh, sur votre couple. Ne pas abandonner. Pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre passionnée qui sera très forte si vous êtes seul durant cette période, maintenant ou bah, fin, fin janvier. Hein. Il faut être patient. Qui sera très heureuse, vous allez vraiment être bien avec cette personne. On dit que votre vie sentimentale s'améliore. Je lis les cartes <rire> sous Kelly. Euh, mais oui. Et on nous dit que pour ces célibataires, si cette rencontre est très belle, elle risque d'attirer un petit peu de jalousie, mais il faudra vous battre pour la garder. Maintenant, je vais vous donner votre conseil les maîtres ascensionnés, les lions. Et Kelly Bisous. <rire> les les lions pas sur le trépied, <rire> excusez, hein, c'est nos petits animaux d'amour là, les lions, un... j'aimerais un conseil Un conseil du 15 au 31 janvier 2022 pour les lions, un conseil pour les lions 15 au 31 janvier 2022, je viens Kelly, tu attends, lève-toi. J'étale les cartes. Je prends votre conseil. Celui-ci. Alors, on nous parle d'apprentissage. Il y a quelque chose à, app à apprendre. <rire> quelque chose à apprendre. Ou, ouais, allez peut-être voir quelqu'un. On avait vu le chaman. Il y a quelque chose, euh, on nous dit, qu'il vous faudra apprendre durant cette période. J'ai repris une carte. Justement, détachez-vous des drames, détachez-vous des problèmes, détachez-vous du passé. Essayez de vivre les choses au moment présent. Voilà mes chers amis, Lyon. merci pour vos retours. Excusez pour la petite intervention de mon chatte Kelly. Et je me réjouis de vous lire. A tout bientôt, chers amis. Au revoir.